Bonjour, bonjour, bonjour, mes chers élèves de 5e année et de 6e année primaire. Pourquoi je choisis ces deux classes Parce que tout simplement, cette leçon est pour euh, le complément d'objet direct, COD, et le complément d'objet indirect, CO. Les objectifs de cette leçon sont reconnaître le complément d'objet direct et reconnaître aussi le complément d'objet indirect et, et faire bien sûr des exercices en toute simplicité. Alors d'abord, pour atteindre ou pour parvenir à ces objectifs, il faut lire ces exemples et répondre aux questions et sans oublier bien sûr de réfléchir. Ou de bien comprendre, réfléchir et de bien comprendre à Jérusalem. D'abord, la lecture des exemples. Nous avons passé nos vacances à LGD. Je lis vite. Pourquoi Parce que, tout simplement, pour gagner un peu de temps. Ma soeur a un Le grand taxi conduit les touristes. Je me souviens de mon premier voyage. Il pense à son ami. Leur bagage se compose de deux villes, valises. Les bagages se composent de deux valises. Pour vous, et vous mettez bien sûr une pause, lisez tranquillement, chacun à son allure de lecture et chacun à sa façon. Moi, je lis rapidement. Comme exemple, nous avons passé nos vacances à LG Dida, ma soeur est voyager, le contact taxi conduit, les touristes. Je me souviens de mon premier voyage. elle pense à son ami, leur bagage se compose de deux valises. Voilà. D'abord, après avoir lu. Après avoir lu ces, ces exemples, il vaut mieux de répondre aux questions. Première, première chose, de combien de groupes se composent la phrase C et lesquels Et celui, le groupe nominal sujet de la phrase D et comment s'appelle le groupe que tu n'as pas souligné Observe la phrase A. Quelle est l'action exprimée par le verbe Qui fait l'action sur quoi porte l'action Comment appelle-t-on le groupe de mots sur lequel porte l'action À quelle question répondre à les compléments dans les phrases A, B et, et C et, à, et la dernière question à quelle question, oui, à quelle question répondre les compléments dans les phrases D, et E et F euh, Devant vous, des exemples. Euh, par exemple, de combien de groupes se compose la phrase C Lesquels de combien de groupes se compose la phrase « lesquels ». Voici donc la phrase « Le grand taxi conduit les touristes ». Bon, il y a six mots. Le grand taxi conduit les touristes. Il y a six mots. Euh, les groupes, il y en a deux. Euh, le grand taxi, c'est le premier groupe. Et le deuxième, c'est « conduit les touristes ». Alors, je ne sais pas par entrer. Voici la réponse de « lesquels ». Le grand taxi conduit les touristes. Le grand taxi conduit les touristes. Alors, deuxième question. Celui le groupe nommé sujet dans la phrase T. Comment s'appelle le groupe que tu n'as pas souligné Voici la phrase T. Je me souviens de mon premier voyage. Je, c'est donc la première personne. C'est un sujet. Et me souviens de mon premier voyage, c'est un, un groupe verbal. Pourquoi Parce qu'il y a le verbe me souviens. Il y a le complément de mon premier voyage. Voilà. Me souviens de mon voyage, c'est un groupe verbal. Il y a le verbe et son complément. Ah, me souviens, c'est le verbe se souvenir. C'est un verbe pronominal. De mon premier voyage, on va comprendre sa nature. Alors, comment, euh, comment s'appelle le groupe que tu n'as pas souligné Ça. Ça me vient de mon premier voyage. C'est ça. C'est un, un, un gros verbal. C'est un gros verbal, tout simplement. Alors, on continue. Observe la phrase Ah Oui. Et quelle est l'action exprimée par le verbe Quelle est donc l'action exprimée par le verbe L'action. Ah, nous avons passé nos vacances, c'est le Jédida. C'est l'action, c'est passé. L'action, c'est le verbe. C'est le fait de passer. Qui fait cette action C'est nous. Nous avons passé quoi Nos vacances, c'est le alors l'action, c'est passé, c'est le verbe « passé. Sur quoi porte l'action Sur quoi porte l'action Nous, c'est le sujet, celui qui fait l'action. Avant de passer sur le verbe, c'est l'action. Oui, nos vacances. Sur quoi porte l'action Nos vacances. Sur quoi porte l'action C'est nos vacances. Sur quoi porte l'action Sur nos vacances. Qui fait l'action C'est nous, puisque nous, c'est le sujet. Voilà. Voilà. Quelle est l'action exprimée par le verbe On a dit avant passé, c'est le verbe passé qui fait l'action, c'est nous. C'est quoi porte l'action C'est euh, nos vacances. Algédité, c'est un lieu, c'est un lieu tout simplement. Comment appelle-t-on le groupe de mots sur lequel porte l'action hum, Comment appelle-t-on le groupe de mots sur lequel porte l'action Complément d'objet. Complément d'objet. Complément d'objet. Il y a deux types, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, mais... En général, c'est complément d'objet, c'est O. À quelle question répondent la, les compléments dans les phrases A et B, C Par exemple, nos vacances, voyager, les touristes. Alors, il y a qui Il y a quoi Qui pour les personnes et quoi pour les, les objets ou les choses l'idée Par exemple, ici, nos vacances, c'est on dit, nous avons passé quoi Nous avons passé quoi nos vacances. Où oui. est je jeudi là Alors, nous avons passé quoi Ma soeur aime qui ou quoi Non, ma soeur aime quoi Mais le grand taxi conduit qui Le grand taxi conduit les touristes. Voilà. c'est ça ce qu'on appelle A et B. C. À quelle question répondent les compléments dans la phrase A et B, C soit quoi ou qui Nous avons passé quoi là, ma soeur aime quoi Le contact s'est conduit qui Dernière question, à quelle question répondre les compléments dans la phrase d e A -E quelle question C'est la même chose mais autrement. Je me souviens de mon premier web, on dit je me souviens de quoi Elle pense à son ami, on dit elle pense à qui leur bagage se compose de deux valises. Leur bagage se compose de quoi Alors, de mon voyage, on dit de quoi À son ami, on dit à qui Puisque son ami, c'est une personne. Euh, de deux valises, de deux valises, bien sûr. Euh, voilà, deux valises. De deux valises, c'est un objet. On peut poser la question de quoi Alors, le complément d'objet appartient au groupe verbal. Il désigne la personne ou l'objet sur lequel porte l'action exprimée, le voilà. voilà. le la exprimée par le verbe. Le complément d'objet appartient au groupe verbal. Il désigne la personne ou l'objet sur lequel porte l'action exprimée par le verbe. Le complément d'objet direct, COD, répond à la question qui ou quoi. Il est relié directement au verbe. Par exemple, il écrit son carnet de voyage. On dit il écrit quoi. Alors, voilà. le complément d'objet indirect, COI, répond à la question à qui ou à quoi, de qui ou de quoi. Il y a toujours la, pré la présence de pré prépositions, soit à, soit de, soit avec, etc. Elle parle à son agent de voyage. Il parle à qui à son, à son agent de voyage. Alors, c'est un complément d'objet indirect. Le complément d'objet peut être... Un groupe nominal, ou un nom propre, ou un pronom, ou un verbe, à l'infini. Par exemple, il peut être un album de photos. C'est un groupe nominal, un album de photos. Par exemple, j'ai appelé Saïd. Saïd, c'est un nom propre. Oui, c'est un complément d'objet direct, mais ici, c'est un nom propre. C'est la sa nature. Un pronom, lui, ou leur, c'est un complément d'objet indirect. Je lui écris. écrit, euh, je la veux, là, c'est un complément d'objet direct. Voilà. C'est pas question de parler maintenant du pronom, de complément d'objet. Un verbe à l'infinitif, par exemple, il préfère voyager. Alors, il y a plusieurs, plusieurs types de compléments d'objet, soit un groupe nominal, soit un nom propre, soit un pronom, soit un verbe à l'infinitif. Alors, dans la prochaine vidéo, euh, je vous réserve quelques exercices. D'accord À la prochaine. Au revoir, mes chers élèves de... Cinquième année et sixième année primaire. Voilà. C'est fini.